La 13e heure, c'est un roman en trois parties, avec trois narrateurs différents, euh, une fille, son père, sa mère, euh, c'est un roman très contemporain, euh, qui, qui est construit autour d'une église en fait. Euh, Léni qui est le personnage de la partie centrale, est le fondateur d'une communauté religieuse qui s'appelle La 13e heure et dont les, dont les membres s'appellent les treiziémistes. Et Farah qui prend la parole dans la première partie, c'est sa fille. Ensuite, c'est Lenny qui parle. Et ensuite, c'est Inde qui est en quelque sorte la mère de, de Farah. Alors, la 13 e heure n'est pas du tout la suite d'Arcadie. Euh, moi, il se trouve que j'ai des personnages récurrents de toute façon. Alors Farah, elle apparaissait pour la première fois dans Arcadie. Elle est de nouveau présente dans la 13 e heure. Mais comme à chaque fois que j'ai des personnages récurrents, elle n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. C'est-à-dire qu'il y a des invariants. Farah, elle est jeune, elle est en général intersexuée et un peu disgraciée physiquement. Mais là, je la place dans une configuration familiale différente de celle d'Arcadie. Elle n'a pas les mêmes parents, elle ne vit pas au même endroit, elle n'a pas la même histoire. Donc non, ce n'est pas du tout la suite d'Arcadie, même s'il y a des, euh, évidemment des parentés thématiques entre les deux livres. L'église de la 13e heure, c'est une église dont la liturgie est basée sur la poésie et sur la poésie de la fin du 19e et du début du 20e, et en particulier sur un sonnet de Nerval qui s'appelle Artémis et qui a donné son nom à cette église. Artémis, c'est la 13e revient, c'est toujours, c'est encore la première, ou c'est toujours la seule et c'est le seul moment, car et tu reine ou toi la première ou dernière, et tu rois, toi le seul ou le dernier amant. Donc, ce poème il est scandé, récité à tous les offices de la 13e heure avec cette idée, enfin. Léni, le fondateur de la 13e heure, a cette idée que si on lit et si on récite ensemble de la poésie, finalement on fait une sorte de cheminement spirituel et ça nous aide à, à aller mieux. Les 13 effectivement nous ressemblent beaucoup, hein. je les ai imaginés à partir d'un certain nombre d'angoisses et de, de névroses contemporaines. Et c'est vrai que la 13e heure est à petite échelle, parce que la société, on va dire la société française, est à plus grande échelle. Euh, ce sont des gens que rassemblent en définitive un certain mal de vivre, euh, donc des angoisses euh, liées au réchauffement climatique, à la guerre, aux épidémies. Et donc il y a effectivement un effet de miroir entre cette Église et, et notre société.